Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est une hauteur dans un triangle, puis utiliser cette notion pour expliquer comment calculer l'air d'un triangle. Commençons donc avec les trois définitions suivantes. Dans un triangle, la hauteur relative à un côté est la droite perpendiculaire à ce côté, passant par le sommet opposé. Sur la figure, en rouge est tracée la hauteur relative au côté baissé. Elle est perpendiculaire au côté baissé et passe par le sommet opposé A. Le point d'intersection d'une hauteur avec le côté qui la porte s'appelle le pied de cette hauteur. Sur la figure, le point H est le pied de la hauteur issue de A. Enfin, la hauteur désigne aussi la longueur entre le pied de la hauteur et le sommet opposé au côté en jeu. Sur la figure, la longueur AH est aussi appelée hauteur. C'est le contexte de la situation qui permet de préciser à un moment donné si c'est la droite ou la longueur du segment correspondant qui est en jeu. Il faut noter qu'une hauteur étant relative à un côté, il existe alors trois hauteurs dans un triangle. Par ailleurs, on peut remarquer que si un triangle a un angle obtus, alors deux de ces hauteurs ne traversent pas ce triangle. Fort de ces définitions et de ces remarques, nous pouvons maintenant réfléchir comment on peut calculer l'air d'un triangle. Pour cela, Considérons le triangle ABC suivant. Traçons la hauteur relative au côté BC. Par définition, c'est la droite qui est perpendiculaire au côté BC et qui passe par le sommet opposé A. Cette hauteur partage le triangle ABC en deux triangles ABH et ACH, rectangle en H, si H désigne le pied de cette hauteur. Or, l'air du triangle rectangle ABH est la moitié de l'air du rectangle bleu associé. De la même manière, l'air du triangle ACH est la moitié de l'air du rectangle vert associé. Ainsi, l'air du triangle ABC est la moitié de l'air du rectangle rouge associé, ce rectangle étant la réunion des deux rectangles bleu et vert précédents. On peut à cette étape retenir que l'air d'un triangle est égal à la moitié de l'air du rectangle associé. Or, tout le monde sait que l'air d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. La longueur de ce rectangle rouge est la même que le côté BC, et la largeur de ce rectangle rouge est la hauteur AH de notre triangle. Ainsi, l'aire du triangle ABC, c'est BC fois AH divisé par 2. Autrement dit, c'est la moitié du produit de la longueur d'un côté par sa hauteur relative. Outre ce résultat qu'on peut retenir, il est important de bien se souvenir de la construction de cette formule afin de lui donner tout son sens.